Yo, c'est j'espère que vous avez la forme, moi ça va, impeccable. Voilà, j'ai voulu faire un petit podcast parce qu'il y a un truc qu'on est, qu est en train de parler en ce moment et euh, qui me fait franchement bien rigoler de la part de Macron, hein. comme d'habitude. Hein. Ce type, il prend vraiment vraiment les gens pour des imbéciles, mais le pire maintenant, c'est que, bon, lui, il prend les gens pour des imbéciles, mais les gens sont de plus en plus stupides parce qu'il sort des énormités, mais grosses comme des montagnes, et personne ne soulève la chose, et tout le monde est là à dire, « Ah, c'est bien, c'est impeccable. » C'est le fameux chèque alimentaire de Macron qui va s'élever entre 50 et 60 euros par mois. Alors, sur le moment, certainement personne n'a remarqué, enfin, personne n'a réagi, quoi, Mais c'est la plus grosse connerie de la Ve République qui a été dit à ce jour. Quoi, je veux dire. Même un enfant de 4 ans, quand il analyse bien le, la mesure, il se fend la gueule, quoi. Rappelez-vous qu'en était pendant les élections présidentielles, il y avait euh, Valérie Pécresse qui avait dit qu'elle donnait 500 euros par, par an d'aide alimentaire. Elle aussi, hein, c'est exactement la même chose que Macron. De toute façon, c'est facile, elle avait pompé sur son, son programme. Et euh, elle était passée sur M6. Je sais pas ouais, je crois que sur M6, il y avait un journaliste qui, pour une fois, avait fait son travail, qui avait dit Attendez, excusez-moi, Madame Pécresse, on va analyser la chose. Il avait dit donc Alors, 500 euros par an, il a dit donc, ça fait 50 euros par mois, à peu près, il fait. Donc, si je divise par 30 jours, ça fait à peu près 1,50€ par jour. Vous mangez comment avec... Vous mangez quoi avec 1,50€ Elle était restée, mais alors, sans parler, bloquée, elle fait « Non, non, mais attendez, 500€ par an, vous en faites des choses, hein ?» Elle fait comme ça. Eh bien, lui, c'est exactement ce qu'il fait Macron. 50€ par mois, c'est facile, hein tu prends une calculette, 50€ par mois divisé par 30, ça te fait à peu près 1,50€, 1,60€ par mois et par jour. Putain, tu as mangé quoi avec 1,50€, mon petit père Il une baguette, c'est 1€ déjà. Il te reste 50 centimes. <rire> non mais, je sais, il faut arrêter les conneries. Hein. Moi, quand je, de, quand je vais au Leclerc et tout ça, je, je les, les baguettes, bon, peut-être pas 1€, j'exagère, mais je vais dire une baguette, allez, on va aller, on va aller au, au plus bas. Allez, une baguette, je crois que c'est 50 ou 60 centimes. Bon, il te reste, on va, dire, on va dire 50 centimes. Allez, 50 centimes la baguette, il te reste 1€. Tu as mangé quoi avec 1€ j'ai rien trouvé à 1 euro. Il n'y a rien, peut-être un paquet de carambars. Il n'y a encore même pas, je crois, c'est 2,20 euros. Je vois pas qu'est-ce que tu as bouffé avec 1 euro. Il n'y a absolument rien qui est 1 euro. Rien, peut-être on va dire, allez, une barquette de vache qui rit, <rire> même pas. Non, quoique, non, c'est plus cher. Non, euh, je sais pas, une demi-barquette Tu as mangé que ça pendant, pendant tout Il faut arrêter les voyez ouais. Et là, il est en train de dire, oui, euh, ils pourront s'acheter des légumes et tout ça. Non, il ne peut rien t'acheter du tout. Non, non, les légumes sont hors de prix. C'est la folie. Hein. La dernière fois, je suis allé au Leclerc, j'ai voulu me, voulu me, comment dirais-je, prendre des, des, des avocats. C'est Je sais plus combien le kilo, mais un truc de taré, c'est les tomates pareilles... Je veux dire, vous sortez avec des, des, des, des tarifs complètement farfelus. C'est pour ça que quand je voyais même le patron de Leclerc qui dit oh Oui, je suis en partenariat avec Macron, oh oui, on va faire des choses. Non, mais c'est ce même connard-là qui, quand on passe chez lui, c'est complètement abusé, les prix complètement farfelus, complètement what the fuck. Alors, vous voyez, il vous prend ouvertement pour des imbéciles et je vois personne qui réagit. Le chèque alimentaire est une vaste connerie. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens. S'il m'avait dit encore 50 euros par jour, Là, c'est pas pareil. Là, j'aurais dit, ah oui, putain, oui. Ou au moins, allez, ou au moins, par exemple, euh, on va dire, allez, même, même 100 euros par semaine. Allez, 100 euros par semaine, ça aurait fait 400 euros le mois. J'aurais dit, bon, d'accord, là, tu peux, même, tu peux quand même négocier quand même. C'est quand, quand même bien, même très, très bien. Mais 1,50 euros par jour, <rire> non, mais il faut arrêter les conneries. C'est de la même connerie que quand vous allez travailler, que le patron te dit, attends, je vais te, je vais te payer les frais d'essence. Hein. Il te donne 20 euros par mois. Moi, quand je fais mon plein d'essence, de ma bagnole, j'en ai pour 110 euros. Hein, c'est un peu joueur expert que j'ai. Hein, je me suis paré, de toute façon, vous prenez maintenant même une 207 ou une 208, ou n'importe quel véhicule, vous en avez pour des, des, des prix de complètement euh, what the fuck. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il me faut rigoler. Qu'est-ce que tu vas faire avec 1,50 euros par jour Et qu'est-ce que tu vas faire avec 20 euros par mois d'essence Vous ne voyez pas que c'est des mesures à la con des, il vous prend, il vous, il, il, Comme on dit l'expression, ils vous pissent dessus sans même vous faire croire qu'il pleut. Je veux dire, littéralement, c'est vraiment ça. c'est faut vraiment être un imbécile, fini, n'avoir aucune cervelle pour croire à ce qu'il dit ce type. Enfin, je veux dire, là, ce n'est même pas ce, le croire. C'est facilement vérifiable ah, Tu dis, tu prends 50 euros, tu divises par 30, ça te fait 1,50 euros par jour. Tu vas faire quoi qu Je ne comprends pas son délire quand il dit, vous allez, pouvoir vous allez pouvoir manger des légumes et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il parle Qu'est-ce qu'il chante Il dit, on va viser principalement les étudiants, on met les 18-25 ans. Mais qu'est-ce qu'il chante, mon petit Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il parle Avec 1,50 qu'est-ce que tu vas faire c'est n'importe quoi. Je veux dire que tu sois un étudiant, un vieux, un jeune, à ce que tu veux, un moyen, un grand, un petit, un gros, qui tu as bouffé avec 1,50€. Il faut arrêter les conneries. C'est vraiment un guignol ce mec. C'est vraiment un débile. Est c est, c est... On est au même niveau que ce qui s'est passé au Stade de France. Au hein, Dharmana, il accuse les, les, les, comment appelle, les, les Anglais, alors qu'en vérité, c'était des racailles des cités arabo-musulmanes, selon les rapports de police, sur 80 interpellations, 60 étaient, de, étaient de, des gens de Paris, des racailles, des cités avoisinantes qui ont agressé les, les gens pour pouvoir leur piquer les billets. Et ensuite, ils, ils ont foncé dans le tas comme des tarés, ils les ont tabassés les, les, les gens, alors qu'ils étaient absolument pour rien. C'est du même niveau. Et après, ils disent « Non, non, non, c'est la faute des Anglais, hein, 95%, c'est eux qui ont foutu la merde. »« Non mais qu'est-ce qui chante chien Qu'est-ce que tu parles, Macron là ?» là c'est vraiment, vraiment le dernier des cons ce type, il le, n'y le, a pas d'autre mot, à la fin, je, je, franchement j'arrête complètement d'être poli avec un type comme ça, c'est vraiment le dernier des cons, c'est vraiment la, la, la pire tâche qui peut exister sur cette planète, il n'y a pas d'autre mot, le mec il, il vous sort des conneries et il n'y a personne, aucun personne dans la, dans, dans la sphère politique qui a l'air de réagir, s'il si ose, une seule personne qui a réagi, sur, il a dit exactement la même chose que moi, c'était... Euh, le, comment la personne qui est maintenant avec le Front National, le jeune oh, j'ai oublié son nom maintenant euh, voit tout le temps maintenant à la place de Marine Le Pen euh, Bardella, voilà. euh, Bardella euh, lui il l'a dit il, a, il était mort de rire, hein, il est passé à BFM il a, il a pris une calculette devant eux, il a tapé il a dit voilà, ça fait 1,50€ par jour et même les journalistes ne savaient pas quoi dire ils étaient là ils, ils étaient comme des cons comme ça à le regarder je c'est À moins que c'est moi, qu moi qui a mal compris la mesure, mais là, je viens de la re-regarder ce matin. Je l'ai regardé sur le, le, le journal L'Express et sur, aussi sur le Figaro. Non, non, c'est 50 euros par mois. C'est-à-dire, ça me paraît tellement, tellement énorme la connerie. Tellement la douille, elle est immense. Que, que tu te dis c'est pas possible non. Ça, ça, ça, moi au début je me suis dit c'est bon, pas possible j'ai du mal comprendre c'est 50 euros par jour non non c'est 50 euros par mois il est fier de lui macron il est là comme un, comme le type il pose devant les caméras attendez moi je moi je veux vous l'enrayer moi le l'inflation moi je vais aider les gens hein, 50 euros par mois non mais franchement c'est à mourir de rire même avec ma chaîne youtube avec la monétisation je gagne trois fois plus que ça non mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, même ma chaîne YouTube rapporte plus par jour que ce qu'il dit lui. Non mais c'est n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Même le, le... Pour toi c'est une petite chaîne YouTube hein, que j'ai, je dis regardez, hein, mes, mes, mes vidéos alternent entre 200 et, et, de, et 2 à 3000 vues par vidéo. Hein. Donc c'est une petite chaîne, hein, petite petite petite chaîne, hein, ça n'a rien à voir avec les cadeaux, ils font entre 20, 30, 50, 60 000 ou 100 000 vues par jour, hein. je veux dire, eux ils gagnent carrément, le, je ne vous dis pas les sommes, mais moi même avec ma chaîne qui est vraiment toute petite, toute minus, eh bien, je gagne 3, fois, 3 à 4 fois plus que ce qu'il annonce lui par jour, c'est n'importe quoi, c'est à mourir de rire, à mourir de rire, c'est vraiment, à ce niveau là, c'est carrément un crachat au visage qui vous fait, comme je vous dis, hein, il vous pisse dessus sans même vous faire croire qu'il pleut, quoi. je veux dire, c'est... C'est vraiment, il vous crache dessus le mec. Il vous prend littéralement pour des nœuds. Mais, mais alors complet. quoi que vous allez me dire vu le nombre de personnes qui se sont fait vacciner et qui, et qui, ont, qui ont dû Amen à baisser le pantalon devant lui euh, sans même savoir d'où venait le comment s'appelle le euh, comment comment était fait je veux dire le vaccin ils, ont, et, ils se sont fait vacciner c'est avec des trucs expérimentés. ils vont avoir des graves problèmes euh, euh, du coup. Euh, physique, à, euh, des maladies, tout ça, il n'y a plus rien qui m'étonne, quoi, je veux dire. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, entre parenthèses, il a dit qu'il allait recommencer la vaccination dès le mois de septembre, en octobre, on l'a interviewé, il a dit, oui, attendez, on ne va pas commencer à dire, moi, je vaccine, moi, je ne vaccine pas, on ne va pas faire du freestyle, hein. il a dit, maintenant, ça va être tout le monde. Donc, ouais, il, il est tout doucement, il est en train de re remontrer ce est son vrai visage qu'il a, qu a depuis 5 ans. Un petit connard, arrogant, prétentieux, con comme un balai, et, euh, et, qui, et qui sert strictement à rien au final, mis à part. La seule truc qu'il a su dire, par contre, c'est qu'il allait retirer euh, euh, d'autres impôts pour les riches, genre l'ISF, ou je ne sais pas quoi, enfin, pas l'ISF, d'autres choses, ça, il va les dégager, ça, par contre. Ça, il n'y a pas de problème, ça, t'inquiète pas. Ça, pour les riches et ses petits copains, ça, il n'y a pas de souci. Là. Passé. Par contre, le, le, voilà, pour nous sortir des mesures à la con... Ça, c'est vraiment, je vous dis, je sais, franchement, vous savez ce que c'est, ça, cette mesure-là. Je vous le dis honnêtement, comme ça, je ne vais pas, pas tourner autour du pot pendant 30 ans, à hein, vous faire pas votre temps. C'est la même chose que faisaient les riches à l'époque du temps des rois, que quand le peuple, il gueulait parce qu'il mourait de faim... Il leur balançait de temps en temps une cagette de tomates ou de, ou de vieux légumes tout pourris. Comme ça, ils ont de quoi se foutre sous la dent. Ou alors, comme elle avait dit Marie-Antoinette, elle a dit « S'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche. » Voilà, c'est des, des gens qui vous chient dessus, littéralement, vous chient dessus. Donc tous les bobos gauchistes, anarchistes, pro-Mélenchon, islamo-gauchistes de merde, là, qui l'ont réélu, qui l'ont repassé au pouvoir, soit disant qu'il fallait contrer Marine Le Pen. Enfin bref, c'est grâce à, lui, à eux qu'il qu est repassé au pouvoir. Tous ces, ces chiens galeux, maintenant vous pouvez vous, pouvez vous applaudir à, à demain, c'est grâce à vous qu'on l'a encore pendant 5 ans et qu'on se retape encore des mesures complètement what the fuck, stupides et débiles que ça. Et attendez, oui pour ceux qui sont, là je m'adresse à ceux qui m'écoutent, qui sont dans la précarité, qui ont erré ça et compagnie, vous allez voir dès le mois de septembre quand ils vont commencer à voter la loi qui va passer vers janvier, hein. parce qu'il a voté en septembre, ça passe en janvier, quand ils ont dit qu'il va falloir travailler pour avoir le RSA, et qu'ils vont vous couper les APL et tout, et que ça sera encore plus difficile pour avoir les APL et pour avoir le RSA, et tout, que vous allez vous retrouver avec 0 euros par mois. Vous allez voir, vous allez comprendre votre douleur, d'avoir réélu une, une, une merde, une merde écrasée comme lui. C'est pour ça, là, vous êtes vraiment, c'est le début des souffrances, vous croyez qu'il y a une petite accalmie, ça commence on dit l'expression, c'est l'accalmie avant la tempête. Là vous allez voir. En plus là il va être complètement, il va être libéré là. Il est libéré, c'est qu'il a son dernier mandat à faire. Il va... il va, vous en mettre plein la gueule. Et des mesures à la con comme ça, vous allez en avoir des tonnes, des tonnes. Il y a une précarité terrible dans le pays. C'est n'importe quoi. Là qu'on est qu déjà, en... là je suis en région corse, hein, que je vous parle pour ceux qui, parce que comme j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, pour ceux qui m'écoutent, moi je vous parle de région corse. Je vais aller faire l'essence de ma moto ce matin. Elle a 2,17. 2,17. Non, je ne sais même pas si vous vous rendez compte de la, la somme. 2,17 et 2,05 le, le gasoil. Hein? Non, mais, moi, quand je, quand je fais l'essence de mon Peugeot Expert, j'en ai pour 110 euros. 110 euros. Et ça me dure quoi Une semaine et demie hein? J'ai carrément 240 euros de, d'essence de, de, de, de, de, de, de, qui part. Et en, et en moto, maintenant, je, je suis obligé de faire des, des courts, courts trajets tellement que ça, ça me devient une ruine de rouler avec. Donc à chaque fois, on est en permanence à la pompe et avec des prix complètement « what the fuck ». Je l'ai fait hier, mon essence de moto, j'ai fait 15 euros de plein et je suis même pas à fond. Il me reste une barre et demie en, comment dire, en moins avant d'arriver à fond. Donc faut arrêter les conneries. C'est n'importe quoi, c'est franchement ridicule. Vraiment un genre de guignol. Là, il faut essayer de le contrer pour les législatives. Là, ne dites pas, il ne faut pas aller voter, il ne faut pas, faut pas se déplacer, rien du tout. Votez pour qui vous voulez, je m'en fous même pour ce truc du cul de, de Mélenchon, de toute façon, c'est un, un cassos, ça. Il a fait des accords avec Macron, croyez pas, hein, parce qu'il veut s'éviter la prison par rapport aux, aux perquisitions qui ont, qui ont été faites chez lui il y, a, il y a un an ou un an et demi ou un truc comme ça. Euh, il a fait des accords avec Macron, ne croyez pas que c'est un mec bien, c'est vraiment la pire des pourritures possibles. C'est un carréri, c'est un type, c'est une salope. Hein. Mais je veux dire, à la limite, je le fais encore un type comme ça, ou même, peu ou même, importe la, le reste, mais surtout, ne donnez pas des voix à ce connard. Je dis qu'il n'est pas le plein pouvoir, parce que si en plus il a le point plein pouvoir, putain, vous allez souffrir, et ne croyez pas que vous êtes à l'abri, parce que vous allez dire, oh, moi je m'en fous, je ne suis pas dans la précarité, euh, non, non, tu vas, dans, tu vas être dans la merde aussi, les prix vont augmenter de plus en plus, et tu vas être touché, que tu le veuilles ou non, et, et de deux, tous ceux qui sont vraiment dans la précarité, et que tu vas leur retirer les aides et tout, tu crois qu'ils vont, qu vont, qu vont te regarder crever ils vont te, ils, vont te re, ils vont te regarder toi bien, euh, bien marcher dans la vie, et eux en train de crever Tu rigoles, ils vont venir t'agresser, ils vont te voler, ils vont t'agresser, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont y aller, comme ça s'appelle, au la, hein, dans la rue hein. Je ne crois pas que ça, ça va aller comme dans, dans certains pays où les gens crèvent la faim, ils t'agressent carrément, même quand tu es en voiture, en moto, ce que tu veux, dans la rue, ils te, ils te foutent des coups de couteau, des coups de lame, ils te piquent ce que tu as dans les, dans les poches. Ça va aller comme ça, hein, ça va aller pire en pire, les vols, les agressions, les, les, les squats dans les maisons, ça va aller, ça va aller au la route, hein, croyez pas que ça, vous rigolez ou quoi et en, et en plus, moi bon, après je termine la vidéo... Parmi tout ce que je vous ai dit là, il y, a, il y a un gros spectre qui est en train de monter sur la France, et il y, a, il y a des, des économistes qui ont disent. ils ont sonné déjà la sonnette d'alarme il, il y a un mois, ils ont dit que la, la France est, est bientôt en récession, par rapport à la guerre en Ukraine, et, tout ce on, et, et, et le fait qu'on a eu 5 ans de Macron comme ça, là on est, on est pratiquement en récession, donc tous ceux qui ont de l'argent placé sur les comptes et tout ça, vous allez voir, du genre demain, bla, plus rien, ça va être comme la Grèce. Et là, on va la sentir passer. C'est ce qui m'a dit, mais non, c'est pas possible, ça peut pas y arriver. La Grèce aussi, disait ça, le jour de mai, se retrouver dans la merde. Les, les retraites avaient été baissées de 20%. Tous ceux qui avaient les comptes, ils étaient gelés, ils, ils avaient perdu énormément. Vous allez voir avec ce type. C'est pour ça, quand je vois des conneries de mesure à la con, il dit 50 euros par mois, il est fier comme un pan. Il est là comme un, à, à vous regarder de haut, ça me fait franchement rigoler, ça me fait marier. Le mec, 50 euros par mois, ça fait, ça fait 1,50 euros par jour. J'ai ça ça, mourir de rire, mourir de rire, ce type. Enfin, ça ne serait plus rien qui m'étonne. Moi, ce qui me fait surtout marrer, c'est les gens qui l'ont réélu. Une a un qui avait lâché un commentaire sur ma chaîne, et je terminerai avec ça, qui m'a dit « Oui, mais moi, je l'ai voté, j'ai voté mais, euh, Macron parce que je voulais faire barrage à Marine Le Pen. » Encore un genre de mélanchoniste de merde. J'ai dit « Ouais, ben, c'est bien, maintenant, maintenant, tu vas souffrir, tu vas la sentir passer, tu es <rire> T'inquiète pas. Peut-être que Marine Le Pen, elle faisait peur comme ça. On... Mais je suis sûr qu'elle n'aurait strictement rien fait, mais au moins, elle nous aura pas fait chier. Là, on se tape un espèce de trou de balle qui va te faire des contrôles techniques de moto là dès le mois d'octobre. Et d'ailleurs, entre, entre guillemets, le contrôle technique de moto, vous, vous, me, vous me direz par commentaire où est-ce que je dois le faire en Région-Corse, parce qu'il n'y a aucun garage qui est homologué. Ils ont pas du tout l'appareillage, ils ont pas du tout les outils, enfin, ils ont rien, j'ai demandé là. Ils savent pas du tout. Donc au mois d'octobre, moi, je peux pas le faire. Bon, la mienne étant de 2020, de toute façon, j'ai droit à un an de plus, parce que c'est toutes les motos avant 2020 jusqu'à 2020. Et à partir de 2023, c'est de 2020, enfin, le reste, quoi. Donc moi, les 2020, j'ai encore un an de... Mais, mais admettons que je devais le faire le mois d'octobre, je fais comment <rire> Voilà, vous voyez, ça c'est le... propre à ce... à ce gouvernement de merde. Il balance des mesures et au final, tu es là, tu dis et je fais comment Ben, on ne sait pas, mais tu te prends un PV quand même. Ah d'accord. Ça aussi, hein, un, beau, un bel impôt déguisé, hein, c'est contrôle technique, un bel impôt déguisé encore, tout ça pour, pour merder les gens. Hein. Comme ça, ils se remplissaient les, les caisses. Hein. C'est un peu comme l'augmentation du, du carburant. Hein. C'est un impôt déguisé. Bon, enfin, ça, je reviendrai sur un autre podcast. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous me dites toujours dans le respect. Hein, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et à ah, moins que c'est moi qui a mal compris la mesure. Hein. Peut-être que c'est moi qui a mal compris. Mais moi, quand je l'ai lu sur l'Express et le Figaro, ils disent euh, c'est 50 euros par mois. Donc, c'est euh, facile à faire. Hein. Divisé par 30, égal 1,50 euros. Bon, enfin, après peu peut-être que j'ai mal compris. Tout ça Avec ce type, il était mon tordu, il était mon brouillon, qu'on ne comprend rien. Donc euh, bon. Mais mon, pour moi, je pense que j'ai très bien compris. Hein. Enfin, on verra bien. Bon, allez, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao, ciao.